Du 29 avril au 2 mai, nous étions à Lviv, en Ukraine. Une délégation de l'Union syndicale solidaire était là-bas, à demande des syndicalistes, des camarades d'Ukraine, qui nous avaient demandé des choses très très concrètes, parce que la solidarité internationale, ce n'est ne pas, pas juste des, des mots, mais c'est du concret, de la solidarité, et du coup, nous avions... Euh, un, un camion avec du matériel pour qu'il puisse euh, être autonome du point de vue euh, électrique. Euh, on a également apporté des, de, des aliments, des aliments euh, non périssables, notamment pour les, les bébés, c'était une demande des, des syndicats d'Ukraine. Et euh, nous étions là-bas le 1er mai dans un lieu, un centre autogéré municipale qui est un symbole antifasciste parce que contre l'invasion de Poutine, contre cette agression impérialiste, eh bien la réponse des travailleurs et des travailleuses en Ukraine eh c'est l'antifascisme justement. Et nous étions là-bas pour soutenir l'antifascisme des travailleurs et des travailleuses en Ukraine. Trois choses marquantes durant ce convoi international et de solidarité donc la, la première chose marquante, ça a été de passer le 1er mai, cette fête internationale des travailleurs et des travailleuses, dans euh, le local que, que, que Nara vient d'évoquer. Vient Évidemment, on a eu une journée euh, très, très bouleversante et très, très déterminante dans notre investissement syndical. Euh, la deuxième chose, euh, c'est euh, concrètement, on, on a pu se rendre compte de la, de, de la situation euh, quand même en Ukraine avec... Euh, des regards euh, qui, évidemment, montrent une tristesse, mais aussi euh, le rôle des femmes euh, pour faire tourner euh, la ville. Et euh, troisièmement, euh, ce qui a été fort euh, pour moi euh, dans, cette, euh, dans ce qu'on voit, c'est de euh, rencontrer euh, donc, Alexander, qui est euh, le représentant du syndicat indépendant des chemins de fer, qui, à la fois, euh, nous, a eu, nous, a, nous a mis en contact avec euh, des syndicalistes, cheminots et cheminotes euh, qui sont au front et euh, qui se battent contre l'invention de Poutine mais également euh, qui fait tout euh, dans le cadre de la solidarité euh, pour aussi bien préserver le ferroviaire qui est stratégique euh, pendant un temps de guerre, mais aussi pour aider euh, les citoyens et les citoyennes euh, d'Ukraine. Je suis heureux de la rencontre de ce soir, между une véritable manifestation de solidarité entre les Français, entre nous, les citoyens entre les Brazils итальянцами, всеми людьми, которые сегодня присутствовали, и так вместе мы, как представители профсоюзов, представители рабочего класса, сможем победить эту путинскую агрессию. Будем стараться развивать наши отношения на В дальнейшем, я думаю, эта встреча была у нас не последняя, у нас еще будут происходить такие встречи регулярно. La solidarité internationale pour l'union syndicale solidaire, c'est concret. Euh, comme on peut le voir avec euh, ce convoi euh, du réseau syndical international de solidarité et de lutte, euh, duquel est membre Solidaire. nous avons apporté notre solidarité concrète aux syndicalistes euh, avec lesquels nous sommes en contact là-bas, et nous poursuivrons euh, avec d'autres initiatives à venir. Nous sommes aussi impliqués euh, dans le cadre intersyndical national dans un convoi ferroviaire qui doit partir au mois de juin, et euh, nous allons poursuivre autant qu'il le faudra cette solidarité internationale. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de Solidaire et participer à la campagne de dons pour continuer à collecter de l'argent qui permettra de continuer à envoyer l'aide dont nos camarades nous font part.